quand on pense à la mémoire de Johnny McDonald, moi, je suis du côté d'Honoré Mercier. Je suis du côté d'Honoré Mercier qui disait de ceux qui collaboraient avec McDonald à Ottawa au moment de l'affaire Riel que c'était des traîtres. Alors, pour moi, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Il y a un moment historique tragique. Mais ensuite, si chacun, chaque groupe de la population, l'extrême le, gauche d'un côté, les indépendantistes québécois de l'autre, telle communauté culturelle, telle autre communauté culturelle, se donne le droit d'avoir un droit de veto sur la composition de l'espace public, on va se retrouver, soyons-en assurés, avec un espace public qui sera complètement neutralisé. Et comment se développe la mémoire d'un peuple, d'un pays, d'une nation? C'est en ajoutant des symboles qui viennent compléter la mémoire, qui viennent rajouter une couche de mémoire, qui viennent rajouter des symboles, qui viennent exhumer des figures oubliées. Alors qu'on pourrait rajouter une... par exemple, je donne l'exemple, on pourrait rajouter une statue Ariel, ça serait une formidable manière de lui rendre hommage. Mais, mais, si on commence... parce que c'est pas seulement au Canada, soit dit en passant, c'est pas seulement au Québec, oui, oui, partout États-Unis, aux États-Unis, États certains veulent s'en prendre à la mémoire de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, une des figures fondamentales, de la République américaine, mais parce qu'il avait des esclaves. Il y en a qui veulent s'en prendre à George Washington pour la même raison. Et là, on s'entend, l'esclavage, nous le condamnons sans la moindre nuance aujourd'hui. Mais est-ce qu'on doit liquider le symbole de Washington, de Jefferson Est-ce qu'en Grande-Bretagne, quand on décide de s'en prendre à Churchill à cause de sa politique aux Indes au début du 20e siècle, parce qu'il y a une politique plus que brutale, Churchill Mais on se souvient de Churchill surtout parce qu'il a tenu tête aux nazis, ce qui est quand même pas rien. Émilie Et bien, il... cette ouais. logique-là, elle est dangereuse. C'est une logique d'éradication ouais. de la mémoire, je le redis.